Hello my Disney Army J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, la fameuse rubrique dont je vous ai parlé sur ma chaîne, Disney Book. Dans ce nouveau rendez-vous, de quoi nous allons parler, je vais vous présenter trois livres et vous donner mon avis dessus. Vous en retrouverez un quatrième sur le blog, puisque j'ai choisi de vous parler de l'art of de La Belle et la Bête. Pour aujourd'hui, de quoi je vais vous parler En premier, je vais vous parler du guide visuel ultime de Disney. On enchaînera ensuite avec l'art of de Kubo que j'ai reçu pour Noël. Et enfin, je vous présenterai ce fascicule de Star Wars qui m'a été envoyé. Gratuitement afin que je vous donne mon avis. J'ai reçu les trois premiers numéros et ce sera l'occasion donc d'essayer de construire, de voir à quoi ça ressemble, si ça en vaut vraiment le coup. Donc je commence par vous parler de ce livre qui est donc Disney, le guide visuel ultime et qui est disponible un petit peu partout. C'est un livre que j'ai trouvé extrêmement facile à lire, assez clair, simple et concis et ce que j'ai beaucoup aimé c'est le fait qu'il traite de toutes les thématiques, c'est-à-dire que vous avez deux tiers du livre qui parle des films Disney et un tiers dédié au parc et aux collections. C'est assez rare je trouve et assez intéressant pour être souligné. Pour moi, c'est vraiment le cadeau idéal dans le sens où c'est un livre qui est accessible, que ce soit pour un véritable passionné ou pour un non-fan, parce qu'il est facile à lire, mais d'un autre côté, même si beaucoup d'informations sont cultissimes, importantes à connaître, etc., vous avez également tout un tas de petits détails que je ne connaissais pas pour ma part, alors que, bon, je me considère quand même à ce qu'elle est sur l'univers Disney, n'importe quel fan apprendra au moins quelque chose avec ce livre grâce à ce livre j'ai entendu parler de cartoons ou de films dont je ne connaissais pas l'existence, en particulier je pense à un film sur l'histoire de Hub Iwerks qui s'appelle L'homme derrière la souris bref il y a tout un tas de petites astuces et d'informations intéressantes à piocher par-ci par-là je pense qu'ils valent vraiment le coup autre petit point fort de ce livre c'est que comme je vous le disais il est assez accessible à tous et ce que j'ai bien aimé c'est que la mise en page est réussie et attractive, elle attire l'œil. il y a à la fois assez d'informations mais pas trop non plus Il y a quand même quelques endroits où j'ai trouvé que c'était assez vide, d'ailleurs j'ai eu un véritable coup de cœur sur la partie du livre de la jungle parce que je la trouve vraiment intéressante, surtout qu'en plus en termes de film c'est vraiment un film important le livre de la jungle puisque c'est le dernier que Walt a fait de son vivant, donc euh, il y a quand même un petit côté historique derrière et justement puisqu'on parle du livre de la jungle il y a un point négatif qui doit par contre être souligné à partir du livre de la jungle, en fait on a toute une partie des films, après il y a le deuxième âge d'or, donc euh, la petite sirène etc, et il y a vraiment un gros vide en termes de film et je trouve ça vraiment dommage parce que pour moi on pouvait faire des des choses assez intéressantes. Il y a un énorme point aussi qui m'a dérangé avec ce livre. Je comprends pas l'ordre qu'ils ont voulu mettre en place. Je pense par exemple au fait qu'ils euh, nous aient mis la saga fait clochette. Alors attention, c'était une extrême bonne surprise pour moi. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on nous parle de la saga fait clochette dans le livre. Mais le fait de mettre la fait clochette entre Aladdin et la Belle et la Bête, franchement, j'ai pas compris. c'est un point personnel, mais bon, je tiens quand même à le souligner. J'ai été extrêmement perturbée par la traduction de Easter Egg. Easter Egg, c'est les clins d'œil qui sont faits à d'autres filles ou là où il y a les mika cachés, etc. Je vous en parle d'ailleurs très souvent dans mes vidéos secrètes. J'ai pas compris pourquoi on nous traduisait ça comme off de Pâques, <rire> je pense qu'on aurait dû nous laisser le mot en anglais, alors oui c'est sûr, ça veut dire la même chose, hein. je suis d'accord avec vous, mais pourquoi Pourquoi Si vous débutez vos collections Disney, que vous vous intéressez peu à peu à cet univers mais que vous avez pas d'ouvrage, je pense que Disney le guide visuel ultime peut être le livre qu'il vous faut, il est très complet sur pas mal de points et ça m'a vraiment agréablement surpris, après oui bah il y a des passages qui sont beaucoup moins fournis que d'autres et je pense que c'est un bon livre pour se rendre compte de tout ce qu'il y a derrière l'univers Disney, c'est pas qu'une souris, c'est pas que des dessins animés, et justement je fais leur... Pour certaines personnes dont les proches ne comprennent pas la passion pour Disney, c'est vraiment un livre pour moi qui est à mettre entre toutes les mains. Surtout que même pour un passionné qui connaît quand même pas mal de choses, il y a quand même quelques petits détails qu'on apprend, donc c'est plutôt sympa. Et je sais aussi que parmi les membres de ma Disney Army, il y en a certains qui rêvent de devenir animateurs. Ce livre est vraiment pas mal pour parler de la conception des dessins animés. Donc je pense à vous les amis, ce livre est vraiment une bonne chose. On sent aussi que ce livre est une édition très récente puisque il me semble sur la chronologie que ça va jusqu'à 2015-2016. C'est quelque chose qui me manque un petit peu dans ma bibliothèque personnelle. C'est un livre qui est accessible aussi, plus que 25 euros pour un livre sur l'univers Disney comme ça et en français en plus, c'est assez rare donc je vous conseille vraiment de foncer et pour ce livre j'ai choisi d'attribuer la note de 4 sur 5 donc je vous le recommande vivement. Passons maintenant à un second livre dont je voulais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Kubo et l'armure magique, un art-of qui m'a été offert pour Noël, si vous avez vu ma critique sur la chaîne vous savez que Kubo et l'armure magique a été pour moi un véritable coup de cœur en termes de film et autant j'ai eu un coup de cœur pour le film à tel point que je pense que c'est mon non Disney Pixar préféré de 2016. Autant si on parle de livres, ça a été une véritable déception pour moi et j'ai été frustrée de bout en bout de ma lecture. Il y a très peu d'explications, très peu de textes, vous avez quelques dessins, très peu de photos qui nous montrent l'évolution du motion design. Pour moi le principal reproche que je fais à ce livre c'est le fait qu'il n'y a quasiment aucune recherche préparatoire. On sent que le livre a été fait sur le tard et qu'il a été mal fait surtout parce que c'est un film qui a mis de nombreuses années à être réalisé. vraiment. C'est du motion design donc j'imagine qu'il y a quand même des difficultés particulières qui ont dû être surmontées, pour moi quand on part sur une histoire on part quand même d'un point A à un point B et généralement au fur et à mesure des mois et des années on fait quand même beaucoup de changements. Si on prend l'exemple de Zootopie, à la toute base les réalisateurs voulaient que ce soit Nick le personnage principal et ils se sont rendus compte à un stade avancé de la production que ça fonctionnait pas donc ils ont décidé de mettre Judy Hobbs comme personnage parce qu'elle était plus optimiste et montrer un point de vue plus positif sur l'histoire de Zootopie. Là quand vous regardez ce livre vous vous dites ah oui bah ils ont fait ça, ça, ça, et paf Cubo est né, il n'y a eu aucun problème, tout allait bien. J'aurais aimé qu'il y ait plus de recherches sur le Cara design j'aurais aimé en voir plus sur le Boschel design, là vous avez à tout casser 10 photos <rire> dans cet art-of, et en plus c'est des photos de passage que l'on voit dans le générique de fin, donc vraiment ça n'apporte pas énormément de choses, il y a des moments énormes de remplissage, c'est-à-dire que vous allez avoir une double page avec une image sur le principe, ça m'embête un petit peu ce genre de mise en page, je vais vous l'avouer, mais si c'est une image qui a plein de détails et sur lequel on peut s'attarder, pourquoi pas Après le fait d'avoir comme ça rien du tout, vous avez une image à moitié floue qui sert à Rien, qui n'apporte rien et où il n'y a pas d'explication complémentaire de pourquoi on a choisi de mettre en avant cette image, on ne pas quoi. Et puis moi, il y a quelque chose qui me choque quand même particulièrement, c'est le fait que Kubo est un film japonisant, il y a tout cet art de l'origami, il y a des kimonos, enfin, une culture japonaise très riche qui est, qui est employée ici et on n'a pas un mot dessus. L'équipe technique n'a pas été au Japon, ou alors s'ils ont été, bah, comment tu veux le savoir On voit pas quelles sont leurs sources d'inspiration, on voit pas comment ils ont fait pour reproduire cet art, etc. et c'est. Un point positif que je peux mettre en avant, c'est le fait que mes personnages préférés dans ce film, en tout cas visuellement, ont été les sœurs, si vous avez vu le film vous voyez de qui je parle, donc les deux sœurs jumelles, et là pour le coup j'ai été ravie parce qu'il y avait six pages sur ces deux personnages. Euh, les personnages sont magnifiques mais c'est pas les personnages hyper importants du truc, pourquoi tu leur accordes six pages alors que pour le reste il n'y a rien tu vois Après contrairement aux autres livres que j'ai dans ma bibliothèque en anglais, c'est vrai que le fait qu'il y ait très peu d'explications et très peu de textes ça leur rend très accessible, si vous comprenez un petit peu l'anglais mais que vous n'êtes pas bilingue non plus vous pouvez clairement l'acheter et vous regardez les images et puis voilà quoi. D'ailleurs je comprends pas non plus pourquoi est-ce qu'on parle pas de la fin ouverte du film, de la morale qui est quand même extrêmement présente, pourquoi est-ce qu'on n'en sait pas plus sur le script et surtout pourquoi pas la musique La musique y a une place forte dans ce film et pourtant on n'en parle pas un instant quoi. Pour être très honnête avec vous d'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir le dossier de presse français du film et j'ai appris plus de choses avec le dossier de presse qu'avec ce livre et c'est problématique quand même Pour moi je pense que le livre a été fait au dernier moment, ils ont vu que le film avait bien marché donc ils se sont dit qu'on allait faire un lui dériver dessus, mais sans s'attarder en fait sur les recherches principales qui ont été faites. En tant que passionné d'animation, en tant que personne qui s'intéresse aux coulisses du film, on s'attend à voir les coulisses du film, pas voir un condensé de ce qu'on a vu quoi. Et c'est pourquoi je lui donne la très mauvaise note de une étoile sur cinq. J'ai été un petit peu dur, je reconnais. Pourquoi une étoile Parce que j'encourage le fait que des films un petit peu moins connus aient droit à leur artbook. Maintenant, pour le reste, j'ai rien appris très clairement en lisant ça. J'ai été extrêmement frustrée. Et honnêtement, ma Disney Army, à part si vous êtes hyper fan du film et que vous en fichez, d'apprendre beaucoup plus de choses que vous avez juste envie d'ajouter à votre collection. Je vous conseille de passer votre chemin, franchement ça en vaut pas le coup Je vais donc passer maintenant à la dernière partie de cette vidéo où là c'est autant une découverte pour vous que pour moi puisque je vais ouvrir avec vous ces fascicules, Donc j'ai reçu le numéro 1 le numéro 2. Le numéro 3, c'est une collection qui consiste à construire R2-D2 interactif, il est contrôlable par smartphone, il y a des capteurs de son, de chaleur, de mouvement, effets sonores et lumineux authentiques. D'après ce qu'ils expliquent, c'est censé être facile de construction, donc nous allons voir ça ensemble Et Je pense qu'on va bien se marrer, j'ai ouvert le premier fascicule et nous avons donc d'un côté le matériel pour faire la construction. Il y a aussi ce petit fascicule où vous avez donc différentes catégories avec à la fin les instructions pour construire le R2D2 en taille réelle. Vous avez un plan comme ça qui permet de voir les fonctionnalités que vous allez avoir. Et vous avez également un autre fascicule. Je pense que si vous êtes fan de Star Wars et de robotique, c'est clairement fait pour vous. La première partie, c'est de monter la grappe LED sur son support. On a vraiment les images explicatives, donc même si vous êtes un peu neuneux, logiquement ça devrait aller. Quand je dis neneux, je ne vous insulte pas ma Disney Arby, hein, je parle de moi. On met les petites vis. Je vous avoue que je suis pas la reine de la construction, hein, donc euh, très clairement. Si moi j'y arrive, vous pouvez tous y arriver la Disney Arby, vraiment. En plus c'est bien parce que le tournevis est aussi fourni avec. La première séquence d'assemblage qui est le témoin d'état du processeur. Et après il nous reste ces deux pièces-ci, comme vous pouvez le voir, donc qui ne servent à rien je crois pour l'instant. Ce qui est bien c'est que moi j'ai eu la chance de recevoir les numéros 2 et 3, donc je vais pouvoir tester ça. Le numéro 2 se présente comme ceci. Comme vous pouvez le voir je vous ai vraiment attendu, j'ai vraiment rien ouvert. Je me demande combien de numéros il faut en fait pour réussir à avoir un ensemble complet. Bon, de toute façon là c'est une collection vous êtes obligé de prendre tous les numéros. Hein. Aligner la plaque de la jambe 9 avec la plaque numéro 1. Presser les 5 ergots de dos dans les trous correspondants de façon à encastrer les pièces. Ok, c'est vachement lourd au niveau des matériaux, on sent que c'est pas de la gnognotte. Et de 2. Bon, et après j'aurais bien aimé pouvoir assembler le 1 et le 2, mais visiblement non. Hein. Donc, je termine avec le fascicule numéro 3. Jambe droite et élément de la tête. On va bien se servir de ce qui nous a servi précédemment sur les deux premiers numéros. Voilà et donc à la fin des trois numéros vous avez donc ceci, ça et le récepteur optique que j'ai pas réussi à assembler correctement parce que je suis pas très douée visiblement. Je m'excuse si la luminosité a changé, c'est parce que bah j'ai mis presque toute l'après-midi à tourner cette vidéo donc là il commence à faire un petit peu son. Mon récap cette collection Star Wars construisait votre R2D2. Pour ma part j'ai été agréablement surprise parce que c'est vrai que je suis pas fan ni de robotique ni de Star Wars. J'ai trouvé que c'était assez facile à construire. Après par contre pour être honnête, l'explication est super compliquée, mais vraiment avec les images vous pouvez très clairement le faire avec un petit peu de minutie un petit peu de patience, ça se fait très facilement au niveau du fascicule je trouve que c'est très bien fait, très intéressant et très documenté. De toute façon moi je ne pense pas m'abonner puisque bah, je suis pas fan de Star Wars mais je sais que parmi la Disney Army il y en a beaucoup qui sont intéressés et d'ailleurs j'aimerais beaucoup savoir si ça vous intéresserait que je vous fasse gagner les trois numéros donc bah, bien évidemment j'ai déjà monté les pièces et en fonction de vos retours en commentaire je vous le ferai gagner sur les réseaux sociaux, ça me ferait plaisir de vous faire ce petit cadeau. Pour cette collection je mettrais bien 4 étoiles là aussi parce que à voir après au niveau du nombre de numéros et au niveau du prix parce que c'est quand même assez cher pour ce que c'est parce à bah la finale il n'y a pas énormément de choses. Mais je pense que le résultat doit être quand même assez impressionnant à la fin de la collection. Dites-moi d'ailleurs dans la Disney Army s'il y en a certains d'entre vous qui font cette collection. Ça m'intéresserait vraiment de le savoir. Sachez également que sur le blog je vous ai fait ma critique du livre Art of de la Belle et la Bête. Le film arrive bientôt et il y aura une réédition en français. Du coup je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être d'avoir mon avis sur ce livre. Je vous laisse avec le choix du prochain livre. J'attends vraiment vos retours avec impatience sur cette première série. Pour savoir ce que je dois améliorer, ce que vous avez aimé ou pas dans cette première vidéo. Je compte sur vous pour liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait et en attendant la prochaine vidéo bad Army, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous.